Donc, euh, bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une synthèse du stage que j'ai effectué à Dinaport et qui portait sur l'évaluation de la complémentarité spatio-temporelle entre trois cultures, donc la vigne, le maïs et la silviculture de pain, pour le contrôle biologique du lépidoptère ravageur euh, de la vigne, le Pédiavotrana, par les Donc C'est un sujet de stage qui découle du constat que la simplification des paysages agricoles est une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés dont le contrôle biologique est exercé par les, euh, les ennemis naturels sur les ravageurs des cultures. Et parmi ces ennemis naturels, figurent les tyropères ou chauves souris qui sont des auxiliaires de culture avérés. L'impact euh, de l'hétérogénéité paysagère est différent selon les organismes ciblés. Dans le cas des ravageurs, ce sont en l'occurrence les habitats simplifiés qui favorisent leur présence dans le paysage agricole et à l'inverse, le contrôle biologique lui est favorisé par l'hétérogénéité paysagère. Et dans le cas des chiroptères, leur activité est valorisée par la présence d'éléments semi-naturels dans le paysage agricole, puisque donc ces éléments ont contribué à augmenter l'hétérogénéité du paysage et ainsi à fournir des ressources trophiques et structurelles nécessaires aux chiroptères. Cependant, la conversion des terres arables en milieu naturel pose des difficultés socio-économiques. C'est pourquoi il est nécessaire d'explorer d'autres options telles que euh, notamment la prise en considération de l'hétérogénéité paysagère liée à la mosaïque des cultures en tant que telle, ce qui est à l'heure actuelle assez peu étudié. En effet, il est probable qu'un phénomène de complémentation des ressources soit à l'œuvre et qu'il soit lié à l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée, et que ce phénomène soit favorable au contrôle biologique. Donc on peut distinguer deux types de complémentation au sein des mosaïques cultivées. Tout d'abord, un phénomène de complémentation spatiale lié à l'assolement culturel. C'est-à-dire que la mosaïque des cultures, si elle est assez diversifiée, va permettre de fournir diverses ressources tropiques. Donc, en l'occurrence, ici, des ravageurs qui sont spécifiques à une des cultures de la mosaïque cultivée. Cette mosaïque, elle est aussi susceptible de fournir différents types de gîtes qui vont euh, donc correspondre aux exigences écologiques de plusieurs espèces émis naturelles. Donc, dans, ce, dans le cadre de ce sujet, différentes espèces de Le Deuxième type de complémentation euh, qu'on peut potentiellement observer, c'est une complémentation temporelle qui serait liée à la continuité de la ressource tropique pour les ennemis naturels. Comme l'illustre cette figure, donc ce qu'il est important d'observer ici, c'est que selon la culture considérée, le pic d'abondance en proie, donc en l'occurrence ici, le pic d'abondance en ravageur, n'apparaît pas au même moment de, donc du printemps et de l'été, ce qui fait que lorsqu'on observe la monnaie cultivée dans son ensemble, on a une continuité trophique qui se crée et qui serait donc potentiellement favorable aux ennemis naturels. Donc ces deux types de complémentation, ils contribuent probablement à maintenir des populations environnantes de prédateurs et donc à maintenir le service écosystémique, qui est le contrôle biologique. Et donc c'est dans ce cadre que s'insère le projet de recherche LEPIVATS, donc mené euh, au sein de Binafort, coordonné par Aude, et à laquelle la thèse d'accès se rattache. Dans le cadre, euh, enfin, dans le, dans le cadre du sud-ouest de la France, trois cultures sont prédominantes. donc il s'agit de la viticulture, de la réussiculture et de la siliculture de pain. Ces trois cultures euh, subissent des dégâts agricoles de la part de trois espèces de l'épinopère ravageurs, donc le l'onémis de la vigne, la césanie du maïs et la processionnaire du pain, qui s'avère prédatée au stade imaginal par plusieurs de de clientières. Le stage s'est focalisé sur la viticulture et sur le contrôle biologique de l'onémis de la vigne. L'hétérogénéité paysagère a été définie dans le cadre de l'étude comme la présence en proportion équivalente des deux autres types de cultures, donc ici la maïsiculture et la suficulture, et à l'inverse, paysage, un paysage simplifié est caractérisé par une large dominance d'un seul type de culture, ici la viticulture. Et donc les hypothèses formulées dans le cadre du stage sont celles que l'hétérogénéité paysagère diminue la montance des de la vigne, tandis qu'elle favorise l'activité et la richesse spécifique des communautés de chiroptères, résultant en une meilleure efficacité du contrôle biologique. Cette étude elle a été menée au sein du vignoble bordelais, plus précisément autour de la commune de Langon, dans le département de la Gironde. Un gradient d'hétérogénéité paysagère a été établi à partir de 17 sites qui sont euh, constitués de cercles de 500 mètres de rayon, pour lesquels des proportions paysagères, donc en pourcentage de la superficie euh, du rayon, ont été calculées à partir de la carte occupation euh, des sols opérationnels 2019 par Cibi. Et donc, deux types de sites ont été échantillonnés. Donc, à gauche, on a un paysage simplifié, aussi appelé euh, monoculture de vigne. Il est constitué par au moins 60% de vignes, et aucun autre type de culture ne dépasse les 10%. Et donc, 10 sites euh, de ce type ont été identifiés au sein de la zone. Et à droite, on a donc, des paysages hétérogènes, aussi appelés triplés. Ils sont constitués d'au moins 5% de chaque culture, et la superficie totale occupée par ces trois cultures cibles euh, occupe au moins 50% du cercle, avec donc sept sites identifiés au sein de la zone. Ces sites forment un gradient d'hétérogénéité paysagère qui a été concrétisé par le calcul de l'indice de diversité de Shannon. Une deuxième échelle spatiale a été ajoutée au dernier donc il s'agit d'un rayon d'un kilomètre qui a été ajouté au site déjà existant afin de prendre en compte la mobilité des chiroptères au sein du paysage. Pour ce nouveau rayon, comme pour le précédent, les proportions occupées par les trois types de cultures ont été recalculées, et pour les deux rayons, la proportion occupée par d'autres éléments paysagers, donc notamment des éléments euh, semi-naturels, ont été calculées, avec en particulier la proportion occupée par les boisons de feuillus. Ensuite, les viticulteurs auxquels appartiennent les parcelles de vignes situées à proximité du centre des sites ont été contactés afin d'effectuer des relevés sur les parcelles de vignes, à raison d'une parcelle de vignes par site. Un appareil euh, passif d'enregistreur d'ultrasons a été placé sur les parcelles de vigne à raison d'un appareil par parcelle afin d'inventorier l'activité euh, des pyroptères, c'est-à-dire les signaux ultrasonores produits par euh, les chauves-souris, notamment lorsqu'elles chassent, et pour inventorier également la richesse spécifique de la communauté de pyrotères, euh, dans la mesure où théoriquement chaque espèce de pyroptère peut être identifiée grâce aux ultrasons qu'elle émet. Des pièges à phéromones ont été placés sur les parcelles. Également un piège par parcelle pour euh, inventorier l'abondance relative en mode nice sur les différents sites. La présence de proies alternatives a également été prise en compte lors de l'échantillonnage grâce à des pièges alimentaires euh, qui contenaient une dilution euh, de mou de pomme. L'échantillonnage a été réalisé sur deux semaines, du 12 au 23 avril de l'année 2021. Les données euh, ayant trait aux chiroptères ont été analysées via la plateforme participative vigi animée par le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc suite à ce traitement, une métrique d'activité des chiroptères a été obtenue, c'est-à-dire un nombre de contacts ou d'ultrasons euh, émis par euh, parcelles par les souris. Et la richesse spécifique par parcelle a également été obtenue grâce à ce traitement. Le comptage des odémices mâles capturés grâce au piège à phéromones ont permis d'obtenir une abondance relative à un par parcelle. Et le relevé des trois alternatives, et ensuite leur séchage à l'étude, a permis d'obtenir une biomasse en grammes de matière sèche d'arthropodes par parcelle. Donc, l'hypothèse écologique selon laquelle les populations de de la vigne sont plus abondantes dans les parcelles de vigne, situées dans les paysages scientifiques hétérogènes, a été testée grâce à un GLM, mettant en relation l'abondance de dénice avec les proportions agricoles calculées. L'activité des chiroptères et la richesse spécifique de la communauté ont quant à été analysées grâce à des régressions linéaires multiples, mettant en relation l'abondance en proie avec les différentes proportions agricoles calculées, agricoles et paysagères. en moyenne, 1,47 de dénis sont été capturés par parcelle, ce qui est assez faible, et 0,25 g de biomasse ont été collectés par parcelle. Sinon, euh, selon les, les analyses menées, il n'y a pas d'influence de l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée sur les dénis de la vigne. On a ici notamment un nombre de délices par parcelle qui est non significativement différent entre les monocultures de vigne et les cultivées. Cependant, lorsque l'on remplace la variable à expliquer qui est l'abondance en ravageurs par la biomasse, justement pour pallier le faible nombre de délices capturés, on obtient une, une influence positive de la proportion de silviculture dans le paysage. Euh, qui, est, euh, donc, qui a une influence positive sur la biomasse au rayon de 20 km. Concernant l'activité et la richesse spécifique de la communauté de chiroptères, en moyenne 104 contacts ont pu être enregistrés par parcelles et ils ont pu être attribués à 7 espèces, en, à 7 espèces ce qui représente une communauté assez riche. 8 espèces sont particulièrement présentes au sein des parcelles, sachant que le genre pipistrénus, donc les pipis reines, et majoritaire, avec plus de la moitié des contacts enregistrés qui leur sont attribués. Il y a une influence positive de l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée sur l'activité de la communauté, via la proportion de sylviculture de pain dans le paysage, et ce, aux deux échelles étudiées. En revanche, il n'y a pas d'influence de l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée sur la richesse spécifique, et la disponibilité en froid semble ne pas avoir d'influence sur la communauté. Concernant les huit espèces de chauves-souris étudiées plus précisément, euh, donc leur activité euh, a été étudiée selon le même principe que les modèles euh, appliqués à l'échelle de la communauté. Et donc il s'avère que leur activité est favorisée là aussi par la présence de subiculture de pain dans le paysage et ou par l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée. Et donc cela concerne six espèces sur les huit étudiées au rayon de 500 km et cinq de ces espèces au rayon d'un kilomètre. Deux espèces cependant présentent des patrons différents au rayon de 500 mètres. Il s'agit tout d'abord du petit rhinolophe, dont l'activité est défavorisée par l'hétérogénéité paysagère et par la, pro, la proportion en silviculture de pain dans le paysage. Dans le cas de la barbatelle d'Europe, son activité est défavorisée par l'hétérogénéité paysagère. Enfin, deux espèces apprécient euh, les boisements de feuillus, donc il s'agit du petit rhinolophe et de la pistelette de nativus. Les abondances faibles en ravageables inventoriés lors de la période d'échantillonnage peuvent s'expliquer euh, de par les épisodes de gel qui sont survenus euh, début avril dans la région. Or, il se trouve que les nymphes d'oedémis ne se développent pas en dessous de 12 degrés, ce qui explique la faible quantité euh, d'imago inventoriés lors euh, de l'échantillonnage. Euh, de plus, le, la plante haute de dénis c'est-à-dire la vigne, a été retardée dans son développement. Et donc l'ensemble de ces facteurs explique une pression historiquement faible enregistrée euh, sur ce secteur euh, de la part du ravageur. Et cela explique également que peu de variabilité ait pu être observée concernant l'abondance de l'eau L'hétérogénéité paysagère favorise l'activité des prédateurs, ce qui est cohérent avec les conclusions euh, obtenues par d'autres études scientifiques sur ce sujet, alors même que les plantations de conifères sont considérées comme peu attractives pour les mammifères. Cependant, un nombre grandissant d'études tend à prouver que ces milieux sont fréquentés par de nombreuses espèces de pyroptères, à la fois pour y mener une activité de chasse ou même pour utiliser les qualités agricoles disponibles, comme ici sur l'illustration, une écorce une, une école, décollée de pins maritime qui abrite une colline de Barbastel d'Europe au sein des landes de Gascogne. Concernant les patrons spécifiques obtenus, euh, il s'avère que le petit rhinoleuf est une espèce qui chasse principalement au sein des boisements de feuillus, ce qui explique la relation observée. La barba de d'Europe est quant à elle une espèce euh, typiquement forestière, c'est pourquoi elle fait donc peu milieux à Et concernant les deux espèces qui euh, apprécient donc, les boisements de feuillus, le petit rhinoleuf la pupistre de Natusius, il s'agit d'espèces jugées prioritaires au regard de leur statut de conservation par le plan national d'action en faveur des terre donc, au même titre que d'autres espèces qui composent la communauté. Et donc, en, en conclusion, euh, cette étude suggère l'importance de l'hétérogénéité de la modalité cultivée, puisqu'elle favorise la présentation des espèces cultivées par les pyroptères, avec les conséquences probables que cela a en termes de contrôle biologique, même si cela n'a pas pu être démontré dans le cadre du stage. Il semble pertinent de préconiser donc, dans le cadre de cette zone d'études une préservation des voies de feuillus au regard des enjeux de conservation euh, soulevés. À ce stade, il n'est pas possible de distinguer euh, les effets liés à la complémentation spatiale des impacts euh, liés à la complémentation temporelle sur la communauté de pire Cependant, la suite du projet de recherche qui date permettra probablement de le discerner ces deux phénomènes, étant donné que l'étude s'est euh, déjà... Euh, étendue à l'étude des maïsicultures et des sylvicultures de pain dans la zone. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention et donc euh, à tout à